dalen ak coronavirus xamewut xet xamewut dine xamewut ko am xamewut ko Mustafa mbir momé girasi di patron école bi di iam duko wéddi mom dañ ko coronavirus manam dafa am jangoro di coronavirus mbir momé mom ci bopam moko xamné ci pass facebookam jaralé ko ci vidéo bu mu publier ci vidéo ba Girassi, mu ngi cey ma am coronavirus jamono ji ma ngi ci loxoy fajj kat yi fi hôpital sante Personnel le personnel de santé a a été coronavirus qui a fait qu'il a été à un coronavirus qui à à la lumière et la la fenêtre. Je suis la je à, à, à, à la euh, a à à qui euh, et nous avons eu un de faire de pour nous faire des tests. Nous Personnel sanitaire, autorité sanitaire, un euh, eu, ben bon leadership, une um, compétence, même suis en train de euh, féliciter le ministre, euh, je suis féliciter le ministre, je suis en félicite, tout de féliciter le ministre, euh, docteur, yep, yep, yep, yep, qui yep, avec, euh, a dit a en fait nous euh, toute la chaîne euh, complexée et pour moi nous maîtriser. Euh, donc, le avons fait un peu euh, de fait fait Nous maîtriser de de Nous Ministre, directeur d'école. Donc, nous connaissons tout. Vous avez tous les moyens en de échapper discipline de à top Nous des des des nous des des si nous avons des gens qui viennent, nous très très bientôt, nous allons un que